Bonjour, papa. Vraiment, je suis très, très, très, très, très, très heureuse. Très heureuse. Je tiens aussi à vous remercier du plus profond du cœur de tout ce que vous avez fait pour moi. À vrai dire, je ne croyais pas au portefeuille magique. Non, non, non. Je n'en croyais pas. Quand on me disait... Tu es dans la souffrance. Va voir baba me coller. Il va t'aider. Je disais, je ne crois pas aux histoires du portefeuille magique. Mais, on dit en toutes choses, il y a une exception. Vous êtes l'exception de tous ceux qui font la magie. Vous êtes vraiment l'exception de tous ceux qui font la magie. Et vraiment, moi, je vous tiens mon chapeau. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. J'ai suivi vos instructions à la lettre et j'ai été plus que surprise. J'ai été ébahie. J'étais sans voix. J'ai même failli m'évanouir tellement cet argent était trop pour moi. Vraiment. C'est Dieu ce qui vous bénira pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous continuez à faire. Pour nous qui n'avons pas les moyens. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur. J'oublie, je vous avais dit que mon fils était très malade, il fallait qu'on l'opère. Je profite de vous dire qu'actuellement, il est à l'hôpital. Ils vont l'opérer si près à Dieu, demain. Tout ça, c'est grâce à vous. Vous avez sauvé une vie. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous donne longue vie et qu'il continue à vous donner la force de nous aider d'aider vos proches qui n'ont pas les moyens. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous le rende en centuple. Vous êtes vraiment un, le papa de tout le monde. Merci beaucoup.